salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo on va parler aujourd'hui du verre et alors le verre qu'est ce que c'est mais ben, comme son nom l'indique c'est une simulation de fourrure c'est un peu ce que je vous montre à l'écran alors on va pas parler de toilettage de, de caniche hein, c'est de la fourrure euh, dans, dans le sens un petit peu euh, ben, tout ce qui va être du veteux, euh, du tissu des, des tapis euh, du coton ça peut être du gazon en extérieur etc et en aucun cas on, on ce sera sera de, de, de la fourrure même si on pourrait le faire évidemment euh, le but de tout ça c'est de rajouter un peu de réalisme et de de, de, de, de, de, de, de cacher un petit peu de, de, de un côté tactile à vos rendus comment ça fonctionne et eh bien il va falloir faire apparaître déjà la barre verre et object puisque tout va jouer alors ici c'est le picto ici avec le feu et avant de vous montrer en détail comment ça fonctionne je rappelle que pour les débutants dans la description et comme à chaque fois maintenant il y a un lien qui vous mène vers une, une formation d'initiation à VRE pour Sketchup où on voit les fondamentaux de l'Asset Editor, cette bête là. C'est là que tout joue avec VRE et donc il faut au moins maîtriser les fondamentaux de ça euh, avec euh, la création de matériaux, de lumière, euh, le, les, les réglages de la scène, comment on fait un rendu, etc., etc. Donc tout est expliqué, il suffit de rentrer votre mail et vous avez accès à la vidéo privée. Donc pour les autres, on y va tout de suite. Euh, donc euh, pour appliquer le VREFE à une géométrie, Là, j'ai juste créé un rectangle et un rectangle là qui est clair. Hein. Si je fais un rendu de cette scène-là, hop, j'obtiens quelque chose comme ça. C'est tout simple. Donc, si je veux appliquer un verre vous voyez que si je sélectionne ici et que je viens là sur le picto Add Fur to Selection, ça marche pas. Pourquoi Parce que la surface doit être absolument un composant ou un groupe. Donc là, je vais faire un groupe et on voit que ça y est, c'est plus grisé. Je peux ajouter le verre qui est symbolisé par une croix en pointillé ici. Euh, et que je retrouve ici dans la, cet editor dans la catégorie object symbolisé par le cube. Hop, j'ai fur. Je clique dessus. J'ai un logo qui ne représente pas du tout les réglages qui est en dessous, hein, C'est juste un logo. Et en dessous, j'ai les réglages. Alors, on va lancer un rendu hop, interactif dans cette fenêtre. On voit déjà que les poils sont arrivés entre guillemets. Hein. Je zoome pour voir ça d'un peu plus près et on va voir les différents réglages. Alors, dans le feu, ici, j'ai euh, déjà la distribution, c'est-à-dire la densité, par face ou par surface. Donc, moi, je fais sur toute la surface, 0,6. Ça donne ça, c'est assez clairsemé. Je vais passer à 2. -à dire que je multiplie euh, par 3, même un peu plus. Et donc, j'ai trois fois plus de brins. La longueur des brins, c'est 4. Si je mets 1, eh bien, ils vont être plus courts. Et puis, euh, là, par défaut, si je mets 10, ça va être beaucoup plus haut. Donc je vais revenir à quelque chose d'un peu plus euh, visible. Allez, je vais mettre 3. Pour vous parler de thickness. Alors thickness, c'est l'épaisseur du brin. Là, il est à 0.12, je vais le passer à 0.5. Et donc, la base du brin, le bas du brin, passe à 0.5. Mais pas à son extrémité. L'extrémité se rétrécit. L'extrémité, c'est réglé par taper. Ça va entre 0 et 1 taper. Si c'est à 1, ça finit en pointe. C'est-à-dire qu'elle serait rétrécit de 100%. Et si je mets 0, ben ça serait rétrécit de 0%. Du coup, ça fait plutôt des... Voilà, des petits... des petits, Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Des blobs, là, un petit peu. C'est-à-dire que la base et l'extrémité sont égales à thickness. Donc, je vais mettre quelque chose d'intermédiaire. Là, je vais baisser un peu l'épaisseur. Voilà, par exemple. La gravité, ben, c'est la gravité qui est appliquée sur les brins. Donc, si je la mets très forte, les brins s'écrasent. Si je la mets pas forte du tout, les brins vont avoir tendance à se relever beaucoup. Donc je vais remettre quelque chose dans ces eaux-là. Et Bend, Alors ça ressemble un peu, mais c'est pas la même chose. C'est la courbure du brin. Ça n'a rien à voir avec la gravité, donc on peut conjuguer gravité et bend. Et si je mets pas de bend, c'est-à-dire pas de courbure, les brins ben, sont tout droits, coiffés à la brosse. Et si je mets à fond, ils ben, vont tendance à se coucher sur le sol, courbés à fond. Donc rien n'empêche de conjuguer les deux pour avoir des effets différents. La taille globale, Global Scale, ben, ça multiplie tout le reste en haut par deux. C'est-à-dire la base, le thickness, enfin tout, vraiment par deux. Enfin, par par le nombre que je mets ici donc là je vais laisser 1 et le note ce sont les nœuds donc euh, je vais mettre un peu moins épais pour qu'on voit un peu ce qu'on quoi s'il s'agit voilà et donc ça fait des nœuds c'est à -dire que si je laisse à 5 c'est pas enfin, des nœuds c'est la, la capacité et la propension des brins à s'entrecroiser voilà Là ils s'entrecroisent beaucoup plus que quand je les avais tout à l'heure à 6 ou à 5 ça vous pourrez essayer variance c'est très intéressant parce que ça va apporter de l'aléatoire à la fois dans la direction dans la longueur des brins dans l'épaisseur des brins et dans la gravité appliquée sur les brins donc c'est des variations entre un minimum et un maximum alors là c'est vous faut, faut laisser survoler c'est entre 0 et 1000 je crois celui là euh, La longueur c'est pareil alors, à chaque fois on a le, donc l'intervalle qu'on autorise de différence entre le plus et le moins curl, Ce sont les frisottis, les bouclettes. Ça, je vous laisserai essayer. Il faut l'activer, puis bouger les valeurs qui est ici. Et euh, les brins vont avoir tendance à se boucler, à se tordre eux-mêmes, etc. Variance curl euh, level of detail. C'est pour à ne, économiser à, à, à votre ordinateur des temps de calcul. Si jamais vous vous rendez un terrain de foot entier, mais on va. On va pouvoir faire en sorte que les premiers brins ben on les voit et puis au plus on va aller vers le fond moins on y aura de calcul de fait c'est le niveau de détail. ce qui est intéressant et là je voulais en venir c'est materials parce que là c'est blanc pour l'instant c'est pas très intéressant donc je vais aller dans la partie hop, droite de l'écran à gauche plutôt je vais aller dans fabrique ce qui est le, le tissu et je vais prendre un tissu je sais pas jaune comme ça je le glisse dans les matériaux ici je reviens dans fer Tac, et tout en bas, donc là où j'ai matériaux, je l'active et j'ai la liste tous les matériaux présents dans le projet. Et je peux appliquer le tissu jaune qui s'applique sur les brins. Et vous avez remarqué tout de suite qu'il s'applique uniquement sur les brins pour l'instant, puisque évidemment pour l'appliquer sur la surface aussi, il y a un moyen. Le moyen il est très simple, c'est de venir directement ici dans SketchUp appliquer bah, une texture je sais pas je vais mettre euh, j de mettre un peu la même couleur quelque chose d'un peu jaune Alors c'est beaucoup plus jaune mais c'est pas grave vous avez compris le principe donc euh, ça ça va nous permettre d'obtenir euh, bah, des rendus plus cohérents alors je suis bête il suffit que je prenne ici et puis que je l'applique directement sur le, sur le sur la base hein, sur, le, sur, sur, le, sur le rectangle hop je prends fabrique il est là boum, boum, voilà donc là j'ai la même texture que ce soit sur le plan ou sur euh, le les poils alors quand je reviens un petit peu en arrière vous allez voir que ça commence à ressembler à un tapis hein. c'est quand on est tout près c'est pas très convaincant mais quand on s'éloigne un petit peu ça devient déjà plus sympa Là, si je veux simuler de l'herbe, bah, ça peut être sympa de mettre une texture différente sur le sol et une texture différente sur, le, sur les brins. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vais mettre une sorte de texture qui va ressembler à de la, à de la terre en dessous. Et puis, sur le côté ici, on va aller chercher dans terrain, ou tac-tac-tac-tac-tac, euh, dans ground. J'ai du gazon. Hop, je glisse ici. Je viens dans le feu et je vais lui mettre le gazon comme matériau de brin sur les brins. Ce qui fait que là, c'est assez sympa de voir que. Hop. Eh bien, j'ai une texture de terrain qui est différente de la texture que je peux trouver sur les brins. Donc, ça va apporter un peu plus de réalisme. Alors, je crois qu'il faut que je stoppe et que je relance pour que le, le, la différence soit prise en compte. Voilà. Donc, c'est en fonction. Si on fait un tapis, c'est peut-être mieux d'avoir effectivement la même texture sur les brins et sur la géométrie. Mais quand je fais de l'herbe, c'est bien aussi d'avoir une texture qui fasse un peu de terre et puis une texture qui fasse un petit peu plus herbe juste sur les brins justement. Euh, je vous mets à l'écran ce que j'ai fait avec euh, avec VF sur un rendu que j'ai fait récemment là où on voit la différence avec le tapis qui est, qui est sur lequel c'est appliqué et l'autre version sur laquelle ce n'est pas. Voilà, ça apporte quand même vachement plus de douceur, et d'un côté tactile à la matière qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas avant quoi. J'espère que ce tuto vous a appris quelque chose. Essayez de votre côté d'utiliser de, de, de, bah, ça. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt dans un autre tuto. Euh, D'ici là, eh bien continuez de, de, de, de vous former et de créer. Et, et n'hésitez pas à me, à me contacter dans, la, dans, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao